Bonjour, bonsoir à la famille avec plaisir nous rentrer la chaos pour capable voteer bah une nouvelle émission là on va parler politique purement politique d'ailleurs je pas accord est-ce que c'est pour sauver haïti est-ce que c'est accord pour retirer mon cité soleil en difficulté mon village de dieu mon ravine mais accord politique Bah on est pour qui ça apparemment on va faire bouger les choses parce que ça fait un bon bout de temps là pays a cop peine' mode pause. qui s'alait no un pile néglar là qui campait dans le Palais national, qui a dit Ariel, place ou pas là, vous êtes un homme démissionnaire parce que non cité dans l'assassinat Jovenel Moïse, ou communiqué avec Moun qui tape tout le Jovenel Moïse là, le jour même, ou bien le moment même de l'assassinat, ben, ou pas digne pour Premier ministre, retirer le corps. Ariel lui-même fait un coup de cœur rapide, vite là, pendant que là, chercher consulter un pile secteur dans le pays, hein, et parvenir à un accord politique, je vais être là, venant gens mettez-moi un pile confusion. Mais écoutez, pour dossier, convocation, Ariel, par devant la justice, question, enquête DCPJ, demain si Dieu veux. Je vais venir avec une émission spéciale, parce que le pays, quand elle est là, il n'est pas dirigé Mais écoutez, avec cet accord, avec cette question de consensus, bon, est-ce que au bras le fond, l'autre pas Mais écoutez, a ça qui je dis c'est un accord qui pas fait unanimité dans class la classe politique là et même, je sais pas, au sein de la société civile. Pour qui ça me dit ça? Parce que, si vous bien les gens qui a l'origine la, de l'accord, c'est deux gens qui sont capables de dire plus ne sont pas bien. Wayo. En tout cas, comme annoncé, responsable regroupement et parti politique si ont un accord avec Ariel Henry, accord politique. Vous savez bien comment on Accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace. André Michel, Chagé Sorel Jacinthe, Edmond suplice bosil Ricard Pierre, et puis Guian, l'autre personnalité qui a même signé accord port Porto Prince, date 11 septembre 2021. Pendant qu'il prend la parole dans ces circonstances-là, Premier ministre Ariel Henry, peut-être pour la première fois, il montrer le ferme. Il était venu pour une mission. Personne pas capable d'empêcher l'y accompli mission si là. pendant l'y faire qu'on est à faire diversion ça va pas passer. Il était invité pour prendre la parole dans nos secteurs démocratiques là, Michel, la si à à, hein, secteur démocratique et populaires là. M. André Michel pas caché joie. satisfaction ni il est toujours content. C'est une journée historique. Si à ça pas gain revendication population secteur démocratique et populaire là pas signé. D'après M. André Michel avocat peuple. Là. Sorel Jacinthe, Rosemont Pradel, Edmond Suplice Bozil, Jean-Tolbert Alexis et divers autres représentants Patio para à là Militant yo, même tout, t'es là. Mais venez avec Militant. Yo. Écoutez, cet accord signé avec plusieurs partis et regroupements politiques, c'est un coup de poker pour Ariel Henry. Pour qui ça me dit son coup de poker? Parce que Ariel Henry retrouve en situation difficile. Ariel Henry supposé composer avec tout le monde ça Et si. Vin, gagne yon président provisoire, Ariel Henry, capable non chou. Comprenez bien, oui? Et à quoi ça? Immédiatement l'entrée en application, n'est-ce yo peut-être yon pral font ba pointe parce que gouvernement pral tombe, c'est celle Ariel qui a prêté. Est-ce que nous comprenons? Demain, si dev ma avec question politique là, mais jodiam devle fait non, Gade yon bien, oui? Yon pral tete, pep paladon. Tade, moi même parti politique n'est-ce ça yon? Même là, yo représente plusieurs partis et regroupements politiques, mais vrai parti n'est que ça nous PPL. Pep, pa, la donne. Tendez? là, y'a arrangé quoi Coyola pour y'a Al un accord, eh bien, c'est un accord qui a pour ça dit, bon ministre d'éducation, bon ministre intérieur, bon ministre finance, bon BMPAT, bon ONA, et puis, yon pral tété parce que BF là toujours y'a lettre. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et pourquoi il là? On nous Mbavoué un visage qui marque défaite non, tout n'est content. Parce que, il a pas le souci. On gardé, à la fois. En pile personnalité qui te prend la parole dans l'occasion, parmi eux, premier ministre Ariel Henry, André Michel. L'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations,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 de confrontation et de contestation politique et c'est pas chose facile c'est difficile c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit là d'accepter de venir signer un accord politique et c'est ça qui est passé dans tout le pays d'Amérique latine, yo, avec la gauche. Les autres prennent des décisions. Ouais. Les autres combattent. Bien fait lutte armée. Et puis, on pourra rentrer dans l'autre dynamique politique. C'est douloureux. Ce n'est pas facile. Mais nous avons compris qu'il est venu de construire une sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Carbière, qui m'accompagne, pour signer cet accord au nom du secteur démocratique et populaire. Avec lui-même, nous proposions un acte historique. Je remercie les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. C'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous avons dit population pas intéressé nous n'avons pas aucune folie, mettez nous président à tout prix. Nous pas aucune folie, mais nous premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et nous, nous avons encore politique politique parce que nous te promettons, diaspora, le secteur démocratique, là te diaspora que nous avons bataille pour que conseil électoral qui prend le fait là, il y ait un représentant là-dedans. Et comme dans l'accord, ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. Nous-mêmes, euh, représentants de la Diopod et représentants de la fusion des sociaux-démocrates nous dit que c'est un honneur et c'est une opportunité qui est là, côté que plusieurs groupes politiques, par contre combien, parce que ça fait plusieurs groupes politiques, qui mettaient ensemble pour la première fois pour nous joindre un accord politique. Accord politique, ça pour nous, c'est un départ, c'est-à-dire son premier pas vers, vers ça que nous toujours les y un projet national pour le pays d'Haïti. Plus de 200 ans d'indépendance, nous constatons que le pays a retrouvé dans une situation extrêmement difficile qui fait la pitié, qui est appelée la pitié en quelque sorte, de l'international, et, et, et, et, et, et du pays et de tout secteur en le pays. Ça. 200 ans, plus de 200 ans d'indépendance, nous pas arriver à construire sans avoir un réel projet national côté que nous-mêmes, haïtiens et haïtiennes, nous avons vivre mieux dans le paysage. Tout ça que nous avons habitué à dire dans deux ans de bataille que nous menons, Les camarades qui viennent avant nous ont déjà dit pour qu'ils savent aussi. Mais je dis à moi-même, je dis nous, nous avons une chance. Haïti, ça qui finit dans la maison, nous-mêmes qui vivons tant que nous sommes rentrés la caille, nous sommes sortis seulement pour nous chercher à manger, pour nous faire des activités. Donc je dis à nous avons une opportunité pour tout ce que nous avons pour nous commencer à jouer une solution ensemble. Pas seulement pour Sorel, pour Unité, pour Dirpod, pour Peine, mais pour nous tous qui voulons que le pays saute côté l'IA. Nous, Haïtiens, nous, Haïtiens, ensemble, nous braloué comment nous braloué le pays ça l'autre. Dans le trou que l'IA problème yo en pile hier avant hier alors là on rencontre que me gagné long radio il t'ai posé une question mais l'au fin sien à quoi ça et qui ça et m'étais répondre ni tout de go si nous fin sien à quoi ça nous pas commencer travail d'abord ensemble pour question insécurité sécurité ça, une hein, question gangnant pour ensemble, gouvernement, population, tout secteur, pour nous commencer à déplacer dans le pays sans que nous ne pensions qui ça, est-ce que nous avons passé est-ce que nous Jérémy, est-ce que je suis au est-ce que je suis au CAP, eh bien, c'est comme si nous lave nous suer la terre. Donc opportunité ça, la presse. La presse da souhaité au cléonel pour tout temps pour abdi nous. Mais ça, le Premier ministre te dit. Mais ça, nous mêmes qui sommes à quoi, nous te dit. Mais la solution pour aujourd'hui, c'est Jean-Croix Vélia, C'est pour nous, les institutions, les institutions, les institutions, fin de l'abri, ils tombent à terre. Il y a un marché bancal. Eh bien, le soleil ça pour le clairer nous. Surtout, clairer l'esprit nous. Clairer tout comme nous. Pour nous faire une solution. Pour nous faire ça, vraiment. Que nous dérape, Que nous faisons de déraper. Pour nous mettre la tête ensemble vraiment. Parce que nous mettons mettre la tête ensemble vraiment. Nous une liberté, une égalité, une une pour nous faire vraiment liberté, égalité, fraternité, sororité. L'union fait la force. faut nous faire ça, tout bon vrai. Et face ça, mais quoi, à ça, avec PM non, et docteur Dr. Ariel jean ri a vraiment, à cause ça, vraiment joué tout ça en cette communauté d'ia sous liberté, égalité, fraternité, sous l'union fait la force ça. Et m'a bah, pas bah besoin de parler plus, parce que tous les camarades nous viennent dire ça, ça vous nous dit déjà, mais normalement, il y une force, nous devons répéter ça, nous devons répéter ça pour vraiment nous connaître. C'est ça qui a guidé, nous, c'est le credo nous, c'est l'être motif nous. Pour vraiment, pour faire nos solutions. Parce que le PACA, depuis plus de 200 ans, pour ne pas faire nos solutions. Et le ça pour nous faire des institutions fortes, des institutions capables de répondre à la population Et pour éliminer les bagailles piquant qu'on a gagné, qui tendent dans toute société sociétés. Je me le Premier ministre a dit que le PACA a dit pas dans, dans la salle de faire la cournière. Donc ça a dit que je suis content. Ça a dit déterminé pour me venir prendre la parole encore au nom de l'Uniforce et toute plateforme plateformes. Et... Toute plateforme. et Surtout, l'autre partie qui a venu, venir, nous connaissons pour venir, pour nous faire barrer la marche, parce que, comme le Premier ministre a dit, c'est un accord qui est ouvert, qui n'est pas fermé, il va bien fermer pour nous faire vraiment faire élection pour une institution qui campait, qui campait tout bon, qui n'est pas tomber, et pour la population encore content. Merci. Depuis quel temps pays d'Haïti... À vivre l'on crise. Mais on crise, c'est un bagage qui passager. On fait crise tension, une crise asthme. Mais politique, là, mettez pays à l'on crise permanente. En pile, il faut sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Mesdames, Messieurs, je crois qu'aujourd'hui, à cette heure historique, l'heure des sacrifices est enfin arrivée. Nous autres, de la force l'ouverturienne réformiste, membres du Bloc démocratique pour le redressement national, nous avons fait un choix. Un choix suivant la stratégie l'ouverturienne pour le bien d'un peuple qui est fatigué, d'un pays qui est pris en otage. Aujourd'hui, nous avons dit ni, ni, et nous avons choisi le collégial. Cette stratégie l'ouverturienne est posée par les circonstances de l'air. Mesdames, Messieurs, c'est l'ecclésiaste qui dit « Une corde à trois ne se rompt pas facilement. » Le Premier ministre qui représente l'État, les partis politiques, et la société civile, se sont mis ensemble pour présenter à la nation cet accord, cet accord qui s'imposera à tous pour le bien de tous. Mesdames, Messieurs, depuis cette initiative, j'entends déjà le boucan des accusateurs, des sceptiques, nous avons tous pris ce pari risqué. Mais en vérité, l'histoire nous acquittera. Merci. Le pays a été pratiquement déraillé. Pendant un jour, nous avons beaucoup à faire. Le procès pour mettre au d'Oval, son bagage qui est bien à euh, pour ces pétro-caribé, tant que un peu le monde qui aller là Donc, on pensait que c'est des bagailles qui sont euh, importants. Et, nous, pouvons elle dit beaucoup plus parce que, bon, c'est tout euh, chef de parti, nous, maintenant, ensemble, nous forts. Très tôt, nous avons compris qu'il qu fallait justement, et sous la roulette du premier ministre Ariel Henry, et compte tenu de vide euh, juridique qui criait. Par rapport à la mort de l'ancien président, qu'il fallait avancer. Donc je ne vais pas dire beaucoup de choses. Et je salue tout le monde qui est là, tout le chef de parti, la sénatrice Edmond, le sénateur Sorel, et le sénateur Ricard. Bon, je ben, ne vais pas féliciter d'autres noms, mais des collègues quand même, et députés, anciens députés. Donc voilà. bon, Merci beaucoup. Dans quatre signatures à là, des militants ont même été répondent présent. ne qui le boulet de caoutchouc, ne qui a le fait bifa la police, parce que je ne dis pas, la militants sont question d'école. Depour qu'on n'en chante masque là, ou qu'on tire roche sous la police, ou qu'on baye la police gagan, et bien on se militant ou gen doit pour revendiquer. Se ou même yon qu'on baye balle, et bien on nè yon avec. Papier ou non, mais yon, nè yon tout baye revendication yon. Entendez? On yo yon pour arrêter arrière, et qui fait la pour arrêter arrière. On avez manger bien ici. on va Vous avez bien ici, ici, bien il faut un Et un ça à la lettre. Ça c'est eux. Deuxièmement, sécurité. Pourtant, à ce que Goulibal Gingan, qui était volant entre cabinet oui. Il y a des bonnes, a des de Par ah, exemple, quand vous Joseph, nous sommes les deux. les deux Nous cabinet Nous sommes pas 3 commandes de la 3 sans-coups de la C'est une des raisons que nous sommes en train de faire. nous au niveau des organisations de base, organisations sincères, avec cette carrière, nous sommes en train de Nous-mêmes, pour Chelmas, nous rédigeons encore. Nous, nous signons, hein, c'est parce que nous avons ensemble des militants politiques qui prend, laine le l'emploi le Tiblan Tatou, le prend, Gouacha et Ronald. Je dis à elle Anel Benizac dans la prison. Babass, Barbas, Jean-Élu Pétionville. Je dis à l'ensemble des prisonniers politiques, ça y est. Je dis à nous venir porter solidarité avec Ariel Henry. Je dis à moi-même comme correlateur post-militaire à Chelmas. Nous rédigeons encore. Attention le n'est pas la mort qui dit construit 25 stades lo gadu nek takou comme un homme par le national, je dis à l'autre, le comme à puis qui tue aujourd'hui. Nous dit attention, Père et Mariel, comme ou pas en bon dilett, je dis à nous vîmes porter ce coup à parce que monsieur Sayo, il n'y a pas qu'on fonctionne à vous, monsieur Sayo fonctionne à vous. Je tiens à l'autre, il faut qu'on s'écrise dans le pays. Je dis à dire, l'école faut qu'on pas capable de pays. politique en pays. Ok, la presse parlait et puis la presse en vidéo. Non pas M. Séphore et secrétaire général OPNA, qui s'est Opération à aujourd'hui pour une nouvelle Haïti. Mais t'es le secteur opposition, mais sorti tête dans de secteur opposition, secteur opposition, pas de chèque. Parce que moi, il y a blagué le dossier dans Jovenel Moïse dans à Et tout le monde qui est, qui qui est, qui est le Jovenel Moïse. Moi, je viens de sacrifier moi pour PIA, pour les prisonniers politiques, pour policiers Renal Boutouas, qui est en prison, pour Maxime Policier, Nixon Janvier, mettez en prison pour Anel Bélisé, pour Kimik, pour Babas, pour Job, pour Macintosh, pour tout dirigeant politique qui sont en prison. Le tout petit département géographique pays. Ça ne pas regardé là. Si pas suivi, nous sommes nous sommes un petit secteur, ça veut dire. Si nous ne parlons pas des peuples là, nous ne qui... un pas qui gens pillage <rire> Depuis la nuit des temps, nous avons dit que les peuples ne sont pas <rire> PPL. Donc nous même qui nous pas un peuple là c'est dégager. Nous, les gens qui prennent la parole sur nos peuples là. Si nous ne faisons pas un sérieux, dégager nous pour nous faire sérieux. parce que... accord quoi? accord quoi? Depuis longtemps, c'est accord accord accord sur accord accord il y a tout un monde dans l'accord. Je pour moi qui à ça. Mais il faut me l'accord, ça, en partant, il n'y a pas fait unanimité. Au à partir de lundi, on peut voir Et il y a même une manifestation. Mais écoutez, cet accord, il commence à prendre forme et corps dans la tête des politiques. Comprenez bien. Merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages.